J'apparais dans un pitot. J'avance et j'ai les yeux rouges comme au rideau. Et je pourrais te lancer dessus comme un rhino. Yeah. Le gamin voit des images sous les rideaux. Wow. J'ramène des bêtes à ce qui ressemble à Dilo. Yeah. L'écriture met des diamants sur le stylo. Wow. Mais c'est le démon qui fait tomber les dominos. Oh. On dirait que je suis un daron pour les minos. Wow. Yeah. J'ai faim criminel. Regarde mon doigt. Vois des coccinelles. Bientôt coutinels. il y poussera des ailes. Et regarde ma gueule. C'est la plus belle. C'est la plus belle. Mon vieil, mon fou devient magique. magique, mon nom apparaît sur le trafic, magique. je finis tout en haut sur le graphique, magique. le soldat devient hausse comme Patrick, oh, ouais. ces quatre... Un qu'il y Parle de qui Parle Patrick Bleda Stay.